Le MDK a beaucoup évolué et a changé euh, la prise en compte des associations dans nos différents territoires. Parce que c'est maintenant nous faisons avec les sociétés civiles, l'ensemble de la société, les envois, si vous voulez, les envois qui, avec nos systèmes de TPA permettent à chacun de, de s'y mettre et permettent à chacun de dire ses mots. Le TEPAL a organisé à Caï, dans, dans tous les cercles de la région et il n'y a pas de sujet tabou sur la migration. Chacun est avec des thématiques différentes dans chaque cercle. Donc ça a permis une compréhension de la migration de la politique migratoire au Mali et ensuite ça a permis aux citoyens lambda de comprendre qu'est-ce que veut cet espace-là. Ce que l'interco a changé, en principe, dans les temps anciens, il n'y avait pas tellement de relations entre les jeunes des collectivités et les jeunes de la commune urbaine de Kynia. C'est grâce à cette intercollectivité que nous avons pu regrouper toute cette jeunesse dans une même assiette, parler d'une même voix. À travers les activités de l'intercollectivité, nous avons pu faire des sensibilisations, faire revenir la jeunesse sur la raison, les conscientiser sur les mots dont souffre la jeunesse. Et aujourd'hui... Cette jeunesse, elle est consciente aujourd'hui, elle est devenue une force de proposition, et une force de revendication. Et les producteurs ont su se faire entendre, euh, ont su formuler leur, euh, leur, une voie commune, une voix collective de, de leur euh, problématique, et ont supporté aussi euh, euh, cette, euh, cette problématique-là aux sphères... Euh, sphère supérieure que sont les pouvoirs publics. On s'est aperçu qu'un certain nombre d'organisations sociales de base ont amélioré leur dialogue avec les pouvoirs publics et ont obtenu euh, une certaine reconnaissance et légitimité dans leur actions. Et euh, après avoir une meilleure connaissance des politiques publiques, de savoir comment elles fonctionnent, et les dispositifs qui existent dans ce domaine euh, ont pu y avoir accès. Et, euh, et particulièrement quand il s'agit de populations euh, qui habitent dans des communautés défavorisées ou, ou dans des zones euh, plus ou moins reculées comme dans les zones rurales.